Je remercie les génies du docteur Alio, du maître Alio, de m'avoir aidé. aidé à faire revenir euh, mon mari. J'avais beaucoup de problèmes dans mon foyer. Je me suis retournée vers lui et il a décidé de m'aider. Pour ça, je lui remercie vraiment pour tout son travail abattu sur moi. Par contre, avant, j'étais allée voir d'autres personnes qui m'ont escroqué, qui m'ont pris énormément d'argent. Et lui, il fait du très bon travail et il ne demande pas beaucoup d'argent, il n'est pas cher et son travail est très efficace. Donc vraiment, je vous recommande pour tous ceux -là qui ont des problèmes dans leur foyer de commerce, de maladies mystiques, des problèmes au boulot, des problèmes de santé, des problèmes d'accouchement et autres, de vraiment se diriger vers le docteur Aliou. Il est fiable et très fort, donc je vous le recommande.